Bonjour, bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir la comparaison en français. On y va Le mécanisme de la comparaison permet d'établir un rapport entre deux éléments. Ce rapport peut être d'égalité, de supériorité ou d'infériorité. Finalement, il y a aussi la possibilité de comparer un élément à tous les autres éléments de la même catégorie. Dans ce cas-là, nous parlerons du superlatif. Pour faire une comparaison de supériorité entre deux qualités, nous allons utiliser la structure suivante. La particule « plus », suivie d'un adverbe ou un adjectif, et la particule « que ». Par exemple, « Adrien est plus grand que Martin ». Si vous voulez construire une comparaison d'infériorité, vous devrez plutôt utiliser la structure « moins » plus un adverbe ou un adjectif et la particule « que ». Par exemple, « Adrien est moins grand que Martin ». Et si vous voulez construire une comparaison d'égalité, vous utiliserez la particule « aussi » plus un adverbe ou adjectif suivi de « que ». Comme ça, « Adrien est aussi grand que Martin ». Et qu'est-ce qui se passe si vous voulez comparer deux quantités Là, vous devez faire attention parce que les particules comparatives sont différentes. Pour comparer deux quantités, il faudra utiliser cette autre structure. La particule « plus » suivie de la préposition « de ». Puis, le nom et la particule « que ». Par exemple, « Marie a plus de livres que Julie ». Si vous voulez construire une comparaison d'infériorité, vous devrez plutôt utiliser la structure « moins de » plus un nom et la particule « que ». Par exemple, « Marie a moins de livres que Julie ». Et si vous voulez construire une comparaison d'égalité, vous utiliserez la particule « autant de » plus un nom suivi de « que ». Comme ça, « Marie a autant de livres que Julie ». Finalement, vous avez la possibilité de comparer deux actions ou états. Pour faire une comparaison de supériorité entre deux actions ou états, il faudra d'abord mettre le verbe, puis les particules « plus que ». Par exemple, « je parle plus que toi ». Si vous voulez construire une comparaison d'infériorité, vous devrez plutôt utiliser la structure Verbe plus moins que. Par exemple, je parle moins que toi. Et si vous voulez construire une comparaison d'égalité, vous utiliserez la structure autant que. Comme ça, je parle autant que toi. Il faut faire attention aux comparatifs irréguliers Remarquez, avec l'adjectif « bon », vous ne pouvez pas construire la comparaison normalement parce que la construction « plus bon » est impossible. Vous devez plutôt utiliser l'adjectif « meilleur ». Par exemple, de « le gâteau est bon », vous allez dire « le gâteau est meilleur ». De la même façon, vous devez utiliser l'adverbe « mieux » pour faire la comparaison de « bien ». Par exemple, « il parle bien ». Il parle mieux. Quelle est la phrase correcte Julie chante mieux que moi ou Julie chante meilleur que moi Il faut se poser la question suivante. Julie chante bien ou Julie chante bon Si c'est Julie chante bien, alors il faut dire je chante mieux que moi. De bien, mieux. Un autre exemple. Quelle est la phrase correcte mon téléphone portable est meilleur ou mon téléphone portable est mieux Il faut se poser la question, c'est un bon téléphone ou c'est un téléphone bien Puisque c'est un bon téléphone, il faut dire mon téléphone est meilleur. De bon, meilleur. Et si vous voulez construire une comparaison à partir de l'adjectif mauvais, vous devez le faire avec pire, parce qu'il est impossible de dire plus mauvais. Par exemple, la grippe est pire que le rhume. Par contre, vous pouvez faire la comparaison avec « mal » normalement. Je chante plus mal que toi. Finalement, nous allons parler du superlatif. L'emploi du superlatif permet de comparer un élément à un ensemble d'éléments de la même catégorie. Par exemple, ce livre le plus intéressant de la bibliothèque. Pour construire le superlatif, il faut utiliser la structure suivante. Le nom plus l'article défini et après, les particules plus ou moins suivies de l'adjectif. Par exemple, Vannes et Quiberon sont les villes les plus touristiques de Bretagne. Carla Bruni est la chanteuse la plus connue à l'étranger. Si vous utilisez un adjectif qui se place avant le nom, comme « grand »,« petit »,« beau »,« nouveau »,« vieux », etc., vous pouvez aussi utiliser cette structure alternative. Article défini, suivi de la particule « plus » ou « moins », puis l'adjectif et le nom. Comme ça, « Van est la plus belle ville ». Vous avez de toute façon la possibilité d'utiliser la structure générale. « Van est la ville la plus belle ». Il y a les deux possibilités. Les superlatifs irréguliers sont les mêmes que les comparatifs irréguliers. Par exemple, à Bordeaux, il y a les meilleurs vin. Ou, c'est Natacha qui parle le mieux le français. Et voilà, pour pratiquer un peu cette question, vous pouvez faire les activités proposées dans le dossier qui accompagne cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt.